Alors, bonjour à tous. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon Bonjour. invitation pour parler euh, de l'accord de paix euh, et de réconciliation pour le Mali. Euh, je fais appel à vous pour que nous puissions en discuter. Euh, alors, euh, la raison qui me, qui me motive, c'est qu'on puisse un peu éclairer les gens euh, pour savoir pourquoi euh, l'accord de paix pour le Mali euh, est, est rejeté par la population. Donc, euh, Monsieur Dramé, je vais commencer par vous. Euh, vous, vous faites partie de l'association euh, du front euh, qui est contre euh, euh, la mise en œuvre de l'accord. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi, s'il vous plaît Bonjour, et bonjour aux autres participants. Et nous, c'est depuis les, les, les toutes premières heures que nous avons relevé des, des, des erreurs dans l'accord, euh, erreurs en termes de forme et erreurs en, en termes de fonds. D'abord, la forme, l'accord n'a pas respecté la légitimité. Autrement dit, il n'y a pas eu une consultation populaire autour de cet accord, ni directement à travers un référendum, ni indirectement par le canal des représentants appelés députés. Aussi, euh, s'agissant du fond, l'accord viole la constitution. L'article 2 de la constitution malienne est très clair et il dit que tous les Maliens naissent libres, égaux, en droits et devoirs. Et nous voyons dans l'accord qu'il y a des prérogatives reconnues aux ressortissants du Nord dans les différents recrutements. Et nous pensons que ça, c'est une forme de discrimination qui… Est-ce que, est que vous pourriez expliquer un peu ce point de vue, s'il vous plaît – Oui, comme je vous ai dit, euh, la, la Constitution est très claire dans son article euh, 2, il cite « Les Maliens naissent libres et égaux en droits et devoirs ». Mais nous voyons que dans l'accord, il est explicitement dit que euh, lors des recrutements dans les fonctions publiques de l'État, autrement dit dans l'administration, un quota euh, important est réservé aux ressortissants du Nord. Et nous, nous estimons que… Cela est discriminatoire puisqu'il favorise un certain Malien au profit d'autres. Donc c'est là où on parle de l'aspect illégal de la constitution malienne. Pardon, l'aspect illégal de l'accord. Voilà un peu, euh, sans trop rentrer dans le fond, euh, le côté illégal. Et et est-ce illég que, euh, est que le fait de, de, de, de donner la priorité à une minorité, est-ce que ce n'est pas une intention pour les auteurs de l'accord pour euh, favoriser la paix au Mali, par exemple D'abord, la notion de minorité, elle est très relative. Elle est très relative. Euh, elle est même euh, réjetée et, et décriée par euh, le droit international. C'est pourquoi, quand on essaye de voir cette minorité, est-ce qu'elle s'est définie à partir de la couleur Elle s'est définie à partir de la zone ou est-ce qu'elle s'est définie à partir de, de, de la langue ou de l'ethnie. Donc il faut que la notion de minorité elle-même soit définie. Tel n'est pas, pas le cas. Aujourd'hui, regardons par exemple, quand on parle de, notion de, quand on parle de, de minorité, on a mis en place l'organe de gestion des zones de développement euh, du Nord. Mais dans cet organe-là, composé de 26 membres, il y a 5 qui sont sédentaires, autrement dit de la majorité ethnique, et 21 sont de la minorité. Donc la notion de minorité même n'a pas été définie. Quand on quitte le nord et qu'on descend vers un peu vers le centre ou même à l'ouest, dans certaines zones on peut voir certaines ethnies… Euh, et pardon, pardon, excusez-moi, est-ce que c'est le téléphone de quelqu'un qui, qui vibre il y, un, il y a un téléphone qui vibre. J'enlève, ah, j'enlève, je, je, je, j enlève, j enlève, je que, reviens. Parce qu'on est un en enregistrement, j'ai peur que ça soit un problème après. D'accord. Donc, je, je. OK. Vous me laissez revenir un peu. Oui. Vous et Alors, euh, en euh, euh, attendant, Aruna, quelle est, euh, quelle est euh, ton analyse de la situation, d'après ce que M. Dramé vient de dire Euh, bonjour euh, à tous les participants, merci à, à Kinfo Afrique pour l'invitation. Alors, euh, euh, pour, pour, pour, pour... Déjà, quel... depuis... Pardon, je vais, je vais quand même te présenter un peu parce que les autres ne te connaissent pas. Euh, donc, euh, pour, pour euh, M. Dramé et M. Batcheli, Aruna, c'est notre frère Burkinabé. Et Aruna, il est journaliste et fin observateur de la vie sociopolitique de la sous-région ouest-africaine. Donc, il nous a honoré de, de sa présence aujourd'hui. Et merci d'être là, Aruna, parmi nous. Merci. Merci, Aruna. Merci, maître. Merci, Khalid. Déjà, pour, euh, par rapport à ce que Mahmoudi Dramé vient de dire, euh, nous, nous sommes euh, un peu à l'extérieur, nous regardons la situation au Mali. Euh, nous sommes à la quatrième vague du lien aussi ma mémoire est bonne. Il y a eu les années 62, il y a eu 91, il y a eu 2006, 2012, 2013, qui, qui se poursuit toujours. Donc, euh, c'est une série d'accords une série d'accords, l'accord de Tamanrasset, encore d'Alger, et même il y a eu les accords de Ouagadougou en 2013 avec les médiateurs les On constate que tous ces papiers jusque là ont du mal à être appliqués, à être appliqués ou à être acceptés par les deux parties. Souvent, l'accord est décrié par le Nord, ou l'accord est décrié par le Sud, ou encore c'est une partie de la population malienne qui n'y s'y pas. Donc, ce qui nous amène à poser une question légitime, finalement, comment on va résoudre cette question de crise qui surgit à chaque moment. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'aller à un dialogue malien malien Moi, c'est la question principale que je me pose. Parce que Ouadou a échoué, Alizé a échoué, les deux camps ont du mal à s'accorder si une conclusion est est-ce qu'aujourd'hui on ne va pas laisser les acteurs extérieurs entre mariens s'asseoir et discuter Parce que euh, je me dis également que ce sont des contradictions secondaires qui opposent, mais ce n'est pas une contradiction principale. Lorsque euh, les différents le groupes humains et autres arrivent à s'asseoir, et voilà, Inch'Allah, à la fin, ils vont arriver à une conclusion qui arrange euh, toutes les parties. Est-ce que, est que tu penses que le problème, donc le problème du Mali, c'est un peu l'extérieur, c'est ça euh, Un peu l'extérieur. Moi, personnellement, lorsque j'observe la situation socio-politique, je dirais que l'Algérie ne joue pas fragile Même Ouadou, à l'époque, ne jouait pas francs voilà On ne peut pas souffler le chaud et le froid. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, moi je privilégie un dialogue malien, non malien. La, la solution se trouve au Mali et nulle part ailleurs. Alors, Monsieur Dramé, qu'est-ce que vous dites de ça Le fait qu'Aruna nous propose de nous parler au Mali en tant que malien et qu'on soit capable et courageux de se retrouver pour se parler. Qu'est-ce que vous en pensez Parfaitement d'accord avec lui. D'ailleurs, c'est le processus et la volonté de tout le peuple malien. Et nous avons vu l'exemple de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont partis en France, en Afrique du Sud, au Togo, mais par fini, ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro pour parler et se mettre d'accord sur une résolution à la Ivorienne, qui a permis en tout cas d'aller vers les élections, même si malheureusement le résultat a été tel que euh, nous l'avons malheureusement tous vécu, euh, c'est pourquoi nous nous tenons au mot légitimité. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle, euh, il l'a bien dit, il est même plus malien que certains maliens, puisqu'apparemment il, il maîtrise l'histoire des accords du Mali. Il y a eu 91 à Tamaracet, il y a eu le pacte national, il y a eu l'accord d'Alger de 2006, il y a eu deux fois Ouaga, Ouaga 2012, Ouaga 2013, et il y a eu l'accord de 2015 pour la paix, issu du processus d'Alger. À chaque fois que les Maliens se transportent pour aller exposer, expliquer, débattre leurs problèmes à l'extérieur, nous avons constaté qu'après, il n'y a, a pas de solution et que cette fois-ci, si les Maliens pouvaient se parler, comme ce fut le cas lors du dialogue national inclusif qui s'est déroulé en, en 2019, cela pourrait permettre, depuis à la base, dans nos quartiers, dans nos communes, dans les cercles, dans les régions, remonter toutes les difficultés et en faire un débat national. À la suite de ces débats, il y aurait un document qui fera l'unanimité et qui sera un document consensuel. Donc je suis parfaitement d'accord avec lui. Si les séparatistes pensent que euh, euh, nous, nous nous retrouvons, l'essentiel est là, l'unicité, la laïcité, la forme républicaine, pourquoi ne pas s'asseoir entre Maliens et discuter est-ce que ce dialogue qu a, qui a été organisé euh, intermalien, est-ce que vous pensez que ça a été efficace? Parce que je pense que ça a été une question de Bamako, parce qu'on dirait que toutes les régions n'ont pas participé à ce dialogue. Ma toutes Maître Bakili, régions... ma toutes... si vous m'entendez. Toutes les régions ont participé au dialogue. Euh, Maître Bakhili, a... ma attendez, s'il vous plaît. Maître Bakili, votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, s'il vous plaît, Maître Bakili. Le micro, activez-le, s'il vous plaît. On ne vous attend pas. Bon, on, on va continuer avec vous en attendant, M. Euh, Dramé. Pardon. Toutes les régions, je vous dis bien, on est allé même au-delà des régions. Tous les cercles ont participé à ce dialogue. Et les recommandations des cercles ont été compilées au niveau des régions. Il y a eu après les, les rencontres locaux locales, pardon, les rencontres régionales. Et après les rencontres régionales, on a eu le dialogue national inclusif. Au-delà de ça, euh, il y avait au départ des rencontres sociales, uniquement de la société civile, qu'on a appelé dialogue national social. Et il y a eu ici des rencontres politiques qu'on a appelées « dialogue politique national ». C'est par fini que la société civile et les politiques se sont retrouvées. En son temps, ça avait été boudé par une partie de la transition, mais cela n'a pas enlevé à ce dialogue son caractère inclusif. Et les résolutions ont été très claires. Les résolutions, parmi les résolutions, il y a la relecture de l'accord. Et ça prouve suffisamment que… Dans l'accord, il y avait des difficultés que le dialogue a permis de déceler et a demandé à être révu. Maître Batili, qu'est-ce que vous en pensez Vous m'entendez Oui, on vous entend. Merci. Je bon dis bonjour à Mamédie, Mamédie Dramé. Bonjour. Monsieur Drabeau, à vous-même. Oui. Je suis très heureux de pouvoir participer à cet échange autour de l'accord. Euh, Mamédie a raison sur un point, l'accord est très mal connu. Il est très mal partagé et à mon avis, il y a eu une, un déficit d'appropriation de cet accord. D'abord par la classe politique elle-même, par les autorités politiques elles-mêmes. Quand on a un accord de cette importance et qu'en aucun moment, il y a eu de débat, ni au sein du gouvernement, ni du Parlement, et que subitement, on organise des grands messes, le genre de dialogue, conférence d'entente dialogue inclusif, alors on s'en va chercher des mots compliqués pour faire une opération toute simple. Il fallait expliquer cet accord dans ses termes, dans ses mécanismes et dans ses objectifs. Dans ses termes d'abord, parce que la rédaction relève quand même d'une facture juridique assez forte. Et On sent ici euh, l'intervention de la communauté internationale lorsqu'on prend tous les accords que cette communauté fait, euh, les de la Convention mondiale sur les droits de l'enfant. On a cette écriture à laquelle, en tout cas, moi, personnellement, je suis familier. Deuxièmement, les objectifs n'ont pas été clairement dit. Parce que dans l'accord, il y a une étape que pour la première fois, on a franchi, mais qu'on n'a jamais voulu nommer politiquement. On s'est contenté d'en donner le thème administratif. On a parlé de régionalisation. Régionalisation, ce n'est rien d'autre que le fédéralisme en politique. Ça veut dire que les régions vont avoir suffisamment d'autonomie pour se donner un exécutif régional avec un mode d'élection que l'accord prévoit, pour se donner une assemblée et pour se donner un certain nombre de vertus administratives à travers l'organisation de la sécurité, de la police, de son administration. Donc, il y a presque, presque, euh, on est dans des modèles comme l'Allemagne, le Canada, la Belgique, mais on sort de l'État jacobin à la française. L'État très centralisé au niveau seul du gouvernement, avec très peu euh, de liberté pour les régions d'exprimer leur particularisme si Donc euh, ça, il fallait l'expliquer qu'au-delà euh, de tous les autres accords, cet accord euh, issu du processus d'Alger, a franchi le rubicon, parce que quand on se rappelle les accords de 90, les accords de Tamarachet, le pacte du 11 avril 91, les accords de 2010 et ce dernier accord, les accords de Ouagadougou, aucun n'avait admis de remettre en cause, non pas la forme républicaine, mais l'organisation de la République telle que nous l'avons, c'est-à-dire un gouvernement central très fort qui laisse très peu de place au particularismes régionaux. Mais avec Alger, cette fois-ci, la régionalisation vocable plutôt administratif euh, va donner lieu politiquement au fédéralisme. Et peut-être ce qu'on n'a pas expliqué aux Maliens. Mais comment, com leur... com comment on doit faire maintenant Parce qu'une euh, fois qu'on a dit que la... savez, le, les, les Maliens n'ont pas compris, et mettre Même... euh, maître... ah, le, le problème actuel, c'est quoi C'est que les autorités maliennes, ne gère même pas l'agenda de l'application de l'accord. Et c'est là qu'il y a une immission dangereuse de la communauté internationale qui a ses propres agendas par rapport à l'accord, à sa mise en œuvre, et qui ne tient pas compte de cette impréparation des Maliens sur le plan national. Et donc l'ONU veut rapidement qu'on dise, et peut-être ça va leur donner une satisfaction juridique de dire que l'accord est mis en œuvre, mais ça ne finira pas le problème. On ne peut pas soigner le palud en cassant le thermomètre. Et l'ONU, son, son mécanisme d'intervention, la France, son mécanisme d'intervention, c'est comme si vraiment euh, il laisse le malade, mais il casse le thermomètre pour ne plus voir la température. Oui, mais ma, Maître, maître Batilly, il y a, euh, et Dans son approche, sa compréhension et sa maîtrise de l'accord. Et c'est les Maliens. Et là-dessus, Mehdi a raison, parce que s'il n'y a pas de dialogue, ce n'est pas possible. Et je vous prends quelques, quelques mécanismes, parce que l'accord est écrit en des termes juridiques et parfois ça fait appel à des concepts dont la mise en œuvre appelle euh, de définir les mécanismes d'application. Mais ces mécanismes ne sont ni dans les annexes, ni intégrés. Donc il faut un service réellement, un service j'allais dire compétent, pour définir d'abord le nombre de mécanismes qu'il faut mettre en place. Mais Est-ce que vous êtes, êtes d'accord avec euh, euh, Mamadi, lui qui dit qu'il ne voudrait pas qu'on cible une minorité en particulier pour le développement des régions, alors que vous vous dites que justement… Bon, bon, moi, bon. moi, je, je trouve… Il a parlé de cette discrimination qui a là-dedans. Moi, je trouve oui. que euh, l'accord lui-même dit que lorsqu'on n'est pas d'accord, on peut s'asseoir, les mêmes parties peuvent s'asseoir pour en faire la révision. Donc, euh, ça, moi, je n'ai pas de problème particulier avec s'ils ne sont pas d'accord sur les termes de, de la discrimination qu'on appelle souvent positive, et peut-être qu'il ne l'est pas. Peut-être qu'il ne l'est pas. Je n'en dis rien. Je ne dirais pas plus que ça. On peut négocier toutes ces conditions-là. C'est des conditions, à mon avis, qui sont. Pas de blocage réel. On peut les bah, euh, euh, ma, ma dit, vous disiez euh, lors de la préparation de, de cette émission, vous me disiez, vous, vous me disiez que en fait, le problème aussi, c'est que l'accord ne peut plus s'appliquer étant donné que la date, sa date d'exercice de, de, ou d'application a été expirée. C'est ce que vous m'avez dit. Et, oui, je peux, peux peut-être dire un mot sur l'application l'accord. Parce que si vous, vous prenez l'accord, vous dites par exemple DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Mais c'est un mécanisme ça. Mais lorsque vous désarmez quelqu'un, vous ne l'appelez pas pour lui dire venez déposer vos armes. Et, et, il faut d'abord eh, se rendre sur les champs de bataille. Ramasser les bouillies tirées, identifier le type d'arme qu'on a utilisé et lorsque vous désarmez, c'est ce type d'arme que vous cherchez. Or, on appelle des combattants qui viennent souvent avec des vieux fusils. Mais on n'en en... est pas là pour l'instant, Maître Batilé, on n'en est pas là parce qu'on est en pleine crise au Mali, les gens ne sont pas capables de se parler. Mais Comment non. on fait Vous allez entendre au Mali que les DDR ont commencé. Ce n'est pas qu'on n'en est pas là. Au contraire, on est en plein et on présente ça aujourd'hui comme l'application. Donc, c'est faux, ce n'est pas une application. Aucun mécanisme n'a été mis en place pour le faire. Vous parlez de régionalisation. La régionalisation, c'est un mot magique. Mais quel est le mécanisme par rapport auquel on va définir quel type d'organisation fait la régionalisation au Mali La régionalisation en Allemagne n'est pas la même chose qu'en Suisse ou en Belgique ou, ou au Canada. Donc les pouvoirs centraux ont défini leurs propres limites par rapport aux limites des régions. Est-ce qu'on n'a pas, pas d'autres exemples en Afrique sur lesquels on peut se baser plutôt que d'aller en Europe Moi, Je ne je connais pas, je connais pas le, modèle, euh, le modèle fédéral en Afrique sauf au Nigeria. Mais c'est une fédération, ce n'est même pas, ce pas parce que c'est des états là-bas. Donc lorsqu'il s'agit d'états et non de régions, on est déjà dans la fédération, C'est ce pas dans la fédération. Est-ce est -ce que cela est compatible à la culture malienne Ce que vous dites, est-ce qu'il est compatible Donc, je trouve que. Historiquement, on vivait dans des empires qui étaient composés de plusieurs royaumes avec leurs caractéristiques propres et la définition de, de, de, de la relation juridique de chaque citoyen de ces, de ces royaumes. Mm. Ah, et moi, je trouve que l'Afrique vivait réellement euh, dans son mode traditionnel de fonctionnement. Euh, L'Afrique vivait le, le, le fédéralisme. C'est l'État français qui a, Aruna qui a, a sauté a... dans l'ordre. a quelque chose à ajouter à ça oui. Et, merci, Kadi. J'ai euh, une question pour Maître Batili. À l'écouter, euh, ça me fait rappeler à cette pensée de qui dit que euh, soigner une plaie sans prendre le soin dans l'extérieur le puits, elle ne cicatrisera pas. Euh, Je pas, pas bien pas entendu. Et, soigner une plaie sans prendre le soin dans l'extérieur le puits, elle ne cicatrisera pas. Et le Tamalien aujourd'hui, lorsqu'on égale les différents accords et autres, c'est une grande messe, c'est du folklore, on est dans du juridisme, et il y a une parfaite incompréhensible de la communauté internationale, alors que la perception de la communauté internationale des crises euh, sahéliennes est différente de la conception de la population locale. Donc ma question aujourd'hui à Maître Batili est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quelle est la solution? Quelle en aujourd'hui pour résoudre cette impasse au niveau du Mali? Écoutez, moi je vous, je vous reçois avec euh, vraiment beaucoup de partage de votre appréhension. Je partage cette appréhension-là. Et la communauté internationale, nous n'avons pas cessé de nous référer à elle, pas seulement en matière d'accord, dans tout ce que nous faisons, nos constitutions, notre approche de la démocratie. Nous n'avons rien défini pour nous-mêmes, c'est ça le drame. C'est vraiment ça le drame et ça fait, j'allais dire, une faute politique majeure dont nous traînons les boulets et nous allons de crise en crise parce que nous n'avons même pas réellement compris les institutions que nous avons, et ces institutions ne fonctionnent pas pour nous, elles fonctionnent pour l'image que nous voudrions donner à la communauté internationale. D'où la pauvreté du débat politique en Afrique, d'où le fait que les populations, nos citoyens sont tenus à l'écart de la réalité de leur pays, et vivent dans une sorte de fiction démocratique qui n'en est pas une, parce qu'effectivement, aucune de ces institutions que nous avons mises en place euh, ne correspond à une démocratie telle que nous l'entendons chez nous, telle que nous le voulons chez nous. Et cette démocratie, par ailleurs, étant décochée totalement de l'État de droit, nous, nous targuons d'être des États de droit quand les États n'obéissent qu'au pouvoir en place. Et donc les États n'obéissent à aucune règle, même pas à leurs propres règles. Donc c'est très difficile. Je vois ce que vous voulez dire. Et moi, c'est mon approche aussi y compris dans le fonctionnement même de l'État en lui-même si on ne fait pas ce partage on n'associe pas les citoyens de nos pays et eh bien nous allons fonctionner pour le plaisir de monsieur Macron pour le plaisir de monsieur Guitérèse à l'ONU et pour le grand déplaisir de nos concitoyens parce qu'ils ne sont pas associés à nos décisions à fortiori ils ne les comprennent et même pas un effort tout simplement d'explication c'est très clair c'est très clair lorsqu'on voit, on a cette approche de nos états, lorsqu'on voit au quotidien comment les gens souffrent, souffrent par rapport à des lois qui existent mais qui ne sont pas appliquées, souffrent par rapport à l'état qui ne respecte aucun engagement. Ce n'est pas que par rapport à l'accord, c'est pourquoi je dis que c'est un déficit global de l'état de droit qui est en train de provoquer des crises à n'en pas finir en Afrique parce que les gens évoluent, les gens voudraient bien que l'État respecte un certain nombre de choses, minimum, dans lesquelles ils se reconnaissent et que il ne voudrait que personne ne leur accorde à part les lois. Donc les États sont, constituent aujourd'hui, dans leur mode d'existence et leur fonctionnement, un véritable frein à la paix en Afrique et à la sécurité en Afrique. Il n'y a pas du tout une démarche qui va vers ça, une démarche d'apaisement. Voilà ce que moi je ressens par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire. On n'est pas dans des juridismes, non. On est même dans l'ineffectivité du juridisme. Moi, j'appelle pas ça du juridisme. Aller écrire et à la fois avoir cette, j'allais dire, cette identité, cette similitude de l'écriture juridique avec la communauté internationale, ne fait pas de nous un état de droit. C'est juste nous donner une image, mais une image total décalage avec ce que nous vivons au quotidien et l'accord souffre de ça aussi. Euh, euh, alors, euh, Mamedi est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que vient dire euh, Monsieur Bachili Ben, Monsieur euh, au-delà d'être un juriste, t es, t es un, un diplomate, donc. Euh... On le suit de très près dans, dans ses analyses, dans ses approches et dans ses argumentaires, et on l'accompagne puisqu'on est du même avis et sur la question de, de l'accord. Maintenant, et par rapport à la caducité, je disais que le délai le plus long initialement prévu dans l'accord était de 120 jours pour la mise en place de la police territoriale. On a dit pour le MOC 60 jours après la signature, et nous sommes à notre septième année. On a dit pour le désarmement, 60 jours après la mise en place et après la signature et jusqu'à présent, on a dit, on a fixé des délais, on a fixé des délais et des dates précises et malheureusement aucune de ces dates-là n'a été respectée. Certains volets ont été mis en mise mis, mis en œuvre, tels que le CSA. Le CSA était à son 46e conseil d'administration, conseil pardon qui s'est tenu l'autre jour à Kidal. Il y a eu le MOC, malheureusement, qui n'a pas, pas fait long feu, qui a été victime d'un attentat en, en 2017. Et, mais le point qui allait peut-être donner du crédit, un élan de solidarité à cet accord, c'est ce que M. Batilla a évoqué, le désarmement. Comment on peut aller vers une stabilité Comment on peut aller vers une paix en essayant de discuter avec des gens qui détiennent toujours les armes Moi, je pensais que ça a été l'un des points, en tout cas, de blocage et l'un des points d'incompréhension même du peuple malien. Au-delà du fond, comme je vous ai dit, parce que quand on essaie de voir les, 160, pardon, les 68 articles, il n'y a aucun article qui n'arrange le Mali. Et sur les 68 articles, tous les articles portent et nous montrent le chemin et le schéma du fédéralisme. Ce n'est qu'un jeu de mots. On dit décentralisation, après on dit décentralisation poussée. On va vers, le, vers la régionalisation, après on dit régionalisation poussée. Et après, nous allons rentrer dans le fédéralisme qui s'est… Et toujours le fédéralisme à 99%, si ce n'est pas quelques exceptions, en tout cas en Afrique ici, aboutissent obligatoirement à l'indépendance.